Merci Nathalie. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cédric Brun, maître de conférence en philosophie pour ceux qui ne me et celles qui ne me connaissent pas. Euh, donc, je tiens à, à excuser donc, euh, Violaine qui est euh, actuellement à, à l'Office, donc euh, l'Office français pour l'intégrité scientifique, à Paris, qui est un département du HCRES et qui organise aujourd'hui son colloque euh, annuel sur euh, la question de la prise de parole des chercheuses et des chercheurs dans l'espace le, public, quels nouveaux enjeux pour l'intégrité scientifique donc elle ne peut pas être là et euh, c'est moi qui vais assurer cette présentation. Je remercie bien entendu les membres du groupe euh, de travail Karina Bado, euh, Béatrice Collignon Olivier De Villers, euh, Nathalie euh, Catherine Isaac, euh, Soufiane Roussi et Antoine Ventura qui ont participé à ces travaux. Alors quelques mots de contexte euh, les questions d'intégrité de, de, scientifique en fait sont euh, ont, ont surtout émergé à partir d'un d'une augmentation des cas de méconduite scientifique qui était identifiables dans les, communes, les diverses communautés scientifiques, mais également à partir du problème dit de la, reproduction, la crise de la reproductibilité des, des résultats en sciences expérimentales, parce qu'en fait ces deux aspects-là affectent l'entreprise scientifique dans son ensemble, et en particulier du point de vue de la confiance que le public peut avoir dans ces, ces enjeux de recherche, dans la prise de parole des chercheurs, notamment euh, au Conseil des politiques publiques, mais euh, plus largement. On l'a très, très bien vu, toutes et tous, au moment, enfin euh, pendant les deux ans que nous avons vécu de, de crise sanitaire et que nous continuons à vivre. Euh, à ça, ajouter, se sont ajoutés un certain nombre de phénomènes qui sont à la limite de la méconduite scientifique et euh, du manque de déontologie professionnelle, tout simplement, sur euh, les petites modifications de CV en euh, sur euh, des autoplagiat qui étaient plus ou moins réguliers, surtout euh, dans, dans les disciplines des SHS. Euh, et donc, il y a des problématiques qui sont différentes selon les disciplines, mais grosso modo, la réponse a été globale euh, à partir de la mise en place de chartes euh, déontologiques et de chartes d'intégrité scientifique. Euh, qui explicite en fait des règles euh, à suivre pour garantir une activité de recherche honnête et rigoureuse. Alors il faudrait faire des distinctions que je ne vais pas faire entre éthique de la recherche, euh, déontologie du métier de chercheur et euh, intégrité scientifique, mais en tout cas ces trois aspects-là, avec des porosités, couvrent l'ensemble du champ de nos activités de recherche et de nos prises de parole, qu'elles soient... Scientifique dans un contexte académique ou hors contexte académique quand on s'adresse à des publics généraux, via les médias ou directement. Alors ce contexte réglementaire, il a beaucoup évolué. et Pour l'université Bordeaux-Montaigne, ça a impliqué à partir de 2015 l'adoption de la charte de déontologie des métiers de la recherche et la nomination des premiers référents à l'intégrité scientifique. Et à partir de 2016, une formation obligatoire qui a été intégrée au bloc de formation des doctorantes et des doctorants au sein de l'école doctorale Montaigne Humanité, mais qui est appelée à être modifiée d'ici quelques mois et on en reparlera un petit peu à la toute fin. Les derniers éléments réglementaires sont intervenus très récemment, en décembre de l'année dernière, 3 décembre 2021, à l'occasion d'un décret donc, qui est relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements d'enseignement supérieur. Et c'est pour répondre en partie à cela... Que ce groupe de travail a été monté sous l'initiative de, de, de, de Nathalie, euh, de manière à ce qu'on on, on ouvre en fait un ensemble de débats qui sont amenés, enfin, qui sont appelés, en tout cas, c'est notre vœu, euh, à, à vous inclure, à inclure l'ensemble de la communauté de recherche euh, de l'université, parce que c'est on voudrait éviter à tout prix de donner l'impression qu'il y a un petit collège qui fonctionne seul pour décider de ce qui est intègre et de ce qui ne l'est pas, ce que sont les bonnes règles et ce que ne sont pas les bonnes pratiques, ou ce que sont les mauvaises pratiques. Enfin, vous m'avez compris. Euh, donc voilà, la définition statutaire, légale, réglementaire de l'intégrité scientifique, c'est celle-là. C'est l'ensemble des règles et valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Vous trouverez ça dans l'article 1er du décret du 3 décembre. Euh, ce décret il donne surtout une feuille de route concernant les, différents, euh, les différentes missions qui appartiennent aux établissements euh, en matière d'intégrité scientifique. Il s'agit bien entendu de former et de sensibiliser les étudiantes et les étudiants et les personnels euh, à l'intégrité scientifique, organiser la recherche dans le respect de l'intégrité scientifique, promouvoir la science ouverte, c'est ce, ce dont parlera euh, Soufiane dans un instant, euh, prévenir les manquements à l'intégrité scientifique, instruire les signalements de manquements à l'intégrité scientifique lorsqu'ils sont faits, et surtout, et in fine, décider des suites disciplinaires éventuelles à, euh, à mettre en œuvre concernant ces manquements s'ils étaient avérés. Euh, de ce point de vue, ça, ça, ça nous a paru être un, un premier travail à mettre en œuvre que de se questionner sur le statut des chercheurs et chercheuses associées dans nos unités de recherche, parce qu'en fait, c'est un des domaines dans lesquels la question de l'intégrité scientifique peut être soulevée de manière épisodique. Ce n'est pas seulement un problème d'intégrité scientifique, mais en tout cas, il y a une dimension intégrité scientifique là-dedans. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter. C'est les premières propositions du groupe de travail cette année. On a commencé à travailler en janvier, si mes souvenirs sont bons, et on a fait ces propositions en avril, si mes souvenirs sont toujours bons. Euh, donc, vous savez toutes et tous que dans nos, euh, dans nos unités de recherche, nous comptons parmi nous des membres associés qui euh, peuvent être parfois très nombreux suivant les, suivant les unités de recherche, qui vont avoir des statuts très différents. Certains sont associés parce qu'ils sont émérites ou tout en étant émérite ou en étant honoraires. D'autres sont associés parce qu'ils sont docteurs de l'unité mais n'ont pas de poste. D'autres encore sont associés... Euh, parce que ce sont des collègues étrangers avec lesquels on collabore et qui n'ont pas de rattachement à un centre de recherche français et demandent à être rattachés pour avoir une certaine visibilité et puis pour pouvoir collaborer avec nous, parfois même pour pouvoir utiliser les ressources, ressources financières, ressources documentaires, ressources structurelles de l'unité de recherche. C'est euh, de toute évidence un enrichissement pour les unités de recherche. C'est également de toute évidence la marque d'une attractivité de nos unités de recherche d'avoir de si nombreux euh, chercheurs associés. Euh, le problème, c'est qu'on euh, va avoir au sein d'une même unité de recherche, par exemple, des gens qui vont avoir ce statut de chercheur associé ou de chercheuse associée, euh, alors qu'ils ont eux-mêmes des statuts très différents, titulaires, pas titulaires, euh, retraités, euh, émérite, honoraires, euh, jeunes docteurs. Euh, ou professionnels d'ailleurs qui n'ont pas de, de, de titre universitaire euh, euh, de recherche euh, ça va être le cas également d'une diversité du point de vue d'une UR à l'autre euh, et ça, ça fait émerger un, un, un ensemble de difficultés d'harmonisation pourquoi dans telle UR, telle UR on a telle condition pour devenir chercheur associé, pourquoi dans telle autre ces mêmes conditions ne seront pas respectées et un manque de lisibilité c'est-à-dire qu'on est face à cette difficulté-là. Du point de vue de l'intégrité scientifique, ça soulève un certain nombre de difficultés en matière de, en, en matière de responsabilité de l'établissement, puisque, comme vous l'avez compris, le décret implique que l'établissement doit mettre en œuvre euh, les moyens d'assurer euh, une recherche intègre. Et en l'occurrence, quand vous avez euh, des chercheurs associés, ben, ils ne sont pas titulaires, ils ne sont pas euh, sous le statut d'enseignant-chercheur. Et donc, ça pose un certain nombre de difficultés pour déterminer, un, quelle est la responsabilité de l'établissement par rapport aux méconduites éventuelles qu'il pourrait, euh, qu pourrait euh, mettre en œuvre ou dont il pourrait être victime. Hein, si euh, un chercheur ou une chercheuse associée est, est, est plagié par exemple euh, par un, un, un ou une titulaire, ce qui n'arrive jamais, euh, mais on peut imaginer le pire, euh, comment, euh, quel, quel type de responsabilité l'établissement pourrait avoir, comment est-ce qu'on instruit ce genre de, de cas, etc. Donc on avait besoin de se doter d'une homogénéisation des statuts, euh, notamment concernant les droits d'accès en fait, à ce statut, euh, et de définir, bien entendu, les, défi les, les, les différentes compétences en cas de manquement à l'intégrité scientifique, soit du chercheur ou de la chercheuse associée, euh, soit euh, qu'il qu ou elle en soit euh, la victime. Alors, les principes sur lesquels on a travaillé, ils sont en nombre de trois. Il fallait distinguer des statuts. On voulait absolument clarifier, en fait, la situation entre les différents types euh, de chercheurs associés euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, présents dans, dans nos UR, et bien distinguer les cas entre eux, des émérites, des honoraires, des jeunes docteurs, des associés euh, non, qui n'entraient dans aucune de ces trois autres euh, catégories. Limiter le recours à l'association, non pas pour décourager euh, l'association, mais simplement pour clarifier euh, les conditions auxquelles on parvient à ce, à ce statut de chercheur ou chercheuse associée. Et notamment, limiter aux titulaires dont le double rattachement conditionne la recherche. Ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que quand il y a des titulaires qui demandent à être, à être euh, associés à une UR, alors qu'ils ont déjà une UR de rattachement, il faut pouvoir le justifier par euh, le caractère absolument nécessaire de ce double rattachement pour mener des recherches. J'en parle d'autant plus clairement que c'est mon cas. Moi, je suis doublement rattaché à SPH au sein du BM, mais aussi à l'Institut des maladies neurodégénératives à l'Université de Bordeaux et au CNRS, tout simplement parce que mes recherches portent sur les neurosciences et dans les neurosciences. Donc, j'ai besoin de ces collaborations avec les neuroscientifiques. J'ai besoin d'être concrètement, physiquement et, et dans une certaine mesure administrativement, inclus dans ce laboratoire pour pouvoir mener mes recherches. Donc, dans ce cas-là, Comment est-ce qu'on fait pour ne pas exclure des gens qui ont besoin d'avoir ce double rattachement, tout en limitant le recours à l'association Et enfin, donc clarifier ces catégories du point de vue des règlements intérieurs et des statuts des équipes, euh, des unités de recherche, mais aussi du point de vue de la charte des chercheurs associés, c'est-à-dire construire un document euh, qui permette de clarifier à quoi euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent prétendre en étant associés euh, à nos unités de recherche et qu'est-ce qui est hors de leur, euh, de leur champ d'exercice. De, de, Alors ça nous amène à quelques propositions. D'abord, bien distinguer trois situations très nettement euh, de manière euh, voilà, la plus claire possible. D'une part, les jeunes docteurs, donc les jeunes docteurs qui ont soutenu dans euh, les deux ans après leur soutenance, euh, auraient un, un rattachement de droit euh, aux unités de recherche sur simple demande écrite et à condition, bien sûr, que la charte de déontologie et que la prestation de serment euh, sur l'intégrité scientifique ait été faite durant la thèse mais ce qui est maintenant une obligation donc il n'y a, a pas de surprise de ce point de vue-là. Euh, on a proposé deux ans, ça pourrait être plus. Certains ont proposé quatre ans, c'est-à-dire la durée d'une un, qualification au CNU. En tout cas, c'est des, des questions qu'on est en train de, de, de traiter et qu'on a, qu a, qu a déjà commencé à, à discuter en, en, en commission recherche. Deuxième statut, c'est le statut des honoraires qui sont rattachés de droit pour la durée du quinquennal euh, pardon, et qui seraient renouvelables tant qu'ils sont euh, actifs ou actives euh, du point de vue de la recherche, euh, qu'ils présentent euh, euh, une activité qui. Euh, pour les honoraires, ne, ne, ne relève plus euh, nécessairement de la direction de recherche de doctorants. Ça, c'est pour les émérites, euh, pour l'essentiel. Euh, et donc, les conditions seraient à nouveau donc, une demande écrite, une, un rapport sur la production scientifique, et ils demeureraient soumis aux mêmes règles déontologiques et, et d'intégrité scientifique que durant euh, leur carrière. Pour les associés... On aurait ici un statut qui, serait, qui évoluerait, qui serait régi par une charte euh, est en train de, sur laquelle on a fait un certain nombre de propositions concrètes. Euh, je ne sais pas si c'est disponible sur le, sur le compte rendu, pas encore, parce qu'on n'a on, on pas, pas assez avancé en commission recherche. Euh, on aurait une, définie, une durée définie pardon, de 2 à 5 ans. Euh, donc 5 ans étant le, le, la durée du quinquennal, euh, qui bénéficierait en fait d'une signature UBM, d'un accès à, au HAL, euh, donc au dépôt HAL de, de l'établissement, qui serait renouvelable selon l'activité euh, scientifique, c'est-à-dire qu'il y aurait un projet et un bilan qui serait euh, à présenter tous les 5 ans, si on, si on part sur 5 ans, euh, un CV, euh, la signature d'une charte d'association, dans laquelle on précise les conditions, notamment en termes d'intégrité scientifique, et euh, l'exclusion, bien sûr, de toute double association. Parce que là, ça, ça viendrait très compliqué d'arriver à gérer la question des doubles signatures euh, si on avait un double rattachement, une double association, ou une association à plus d'une euh, unité de recherche. Euh, les chercheurs associés qui seraient titulaires d'une autre UR, donc c'est mon cas, euh, serait toujours possible mais sur accord des deux directeurs d'unité de recherche ou directrices d'unité de recherche, des deux VP recherche et euh, la construction d'une charte ou en tout cas d'une un, convention entre les établissements qui précise la répartition des publications en fonction éventuellement des thématiques euh, dans, euh, et donc de la signature euh, pour, pour ces publications. Euh, et les régimes de dépôt de projet puisque euh, bah, selon qu'on dépose un projet, hein, si vous déposez une ERC euh, il faut savoir où vous la déposez ou quel est l'établissement euh, quel UR euh, va récupérer une partie notamment de l'argent qui euh, revient avec <rire> par exemple ERC. Euh, Bon, on en est là pour l'instant de nos réflexions euh, tout le monde est, bien, est le bienvenu sur, sur ces enjeux là parce que je pense on estime tous dans, dans, dans le groupe de travail que c'est vraiment un enjeu qui concerne l'ensemble de la communauté recherche de, de, de l'établissement. Donc n'hésitez pas à nous interpeller par mail, euh, directement dans les couloirs, pour, pour en discuter. Ça fait partie des enjeux, des enjeux, des enjeux centraux. Et il faut rappeler, et c'est l'objet en fait du, du, du colloque national aujourd'hui, que euh, cette, cette question euh, rejaillit aujourd'hui autour de, des limites entre... Euh, la, les libertés académiques qui sont les nôtres, les libertés, euh, la liberté d'expression qui est un droit fondamental euh, comme chacun sait mais aussi la responsabilité des chercheurs dans la prise de parole euh, dans l'espace public et donc ça c'est vraiment un enjeu qui n'est pas évident du tout à maîtriser, on en a beaucoup parlé lors de la dernière réunion de travail du, du groupe. Euh, Ce n'est pas du tout évident à, à maîtriser parce qu'il faut absolument éviter un, un enrégimentement en fait, de la parole des chercheuses et des chercheurs. Et dans le même temps, on a bien vu pendant la période euh, de crise sanitaire la plus haute que euh, ben, des prises de parole de chercheurs en dehors de leur champ d'expertise, voire dans leur champ d'expertise, pouvaient mener à des situations qui étaient totalement euh, contre-productives du point de vue notamment de euh, l'accès du public à l'information scientifique euh, honnête. Et rigoureuse. Donc, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions...